Bonjour, je m'appelle Antoine Tally, je suis biophysicien, chercheur au CNRS et enseignant de biologie dans la licence Frontières du Vivant. Et j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture prochaine de la deuxième édition du MOOC Les origines moléculaires de la vie, qui débutera sur la plateforme FUN en mars. Pourquoi suivre ce cours